Ok, salut à tous, c'est Samcraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour l'épisode 2 de Survie semi-solo. Donc euh, j'ai bien avancé depuis le dernier épisode, comme vous avez pu le constater euh, j'ai amélioré cette maison oui parce qu'elle était vraiment dégueulasse euh, donc j'ai aussi trouvé une faille et je me suis fait un petit feu de camp juste à côté. Donc comme vous pouvez l'apercevoir cette faille est gigantesque et donc ce que je vous propose c'est de directement s'en aller euh, euh, à l'exploration d'un village parce que j'ai envie d'explorer un petit peu ce continent, je crois que je vais l'appeler euh, la Sam-Amérique. Bon, déjà là, je vais aller euh, me construire une petite maison sur la montagne parce que je trouve que c'est vraiment très stylé. Euh, mais bon, là j'ai l'impression que la nuit va bientôt tomber donc euh, je crois que je vais retourner à ma base. Ah voilà, juste là. Bon. Bon les gens c'était ultra long, mais je voulais réellement récupérer mon stuff parce que j'avais passé tellement de temps à le faire et en plus c'était du stuff full fair. faire. Bon faites-moi penser dans les commentaires comment reboucher ce moody-trou parce que j'en ai marre et je vais dormir maintenant donc euh, c'est vraiment agaçant donc je crois que je vais maintenant me mettre à l'exploration d'un magnifique monde. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à côté de l'île, déjà, il y a plein d'autres biomes. Donc, euh, j'avais trouvé un biome savane, pas loin. Il euh, y avait aussi une ruche. Donc, ici, ce que les poulets, ils ont grandi. Non, les poulets n'ont pas grandi. Bon, j'ai aussi récupéré quelques bouts de neige au cas où il y aurait encore des monstres et des creepers. J'aimerais bien les, les éloigner, hein. Vous savez, mon niveau en, en combat de monstres est un petit peu nul quand je suis fou faire. Donc, euh, ici, on a aussi des vaches. Bon, toi, je te tue. Désolé. Je dois tu dois mourir, tu dois mourir, c'est la loi de la jungle. Que veux-tu faire? C'est la loi de la jungle. Tu dois mourir. Oh, petit chantier vache. Bon bah alors euh, je crois que je vais vous enfermer. Donc ne vous enfuyez pas. Surtout, restez calme. Bon, parce que tout simplement, j'ai en fait oublié de record le son dans, le, euh, dans la partie euh, là où j'explorais le monde. Bon, euh, vous avez pas regardé grand chose, j'ai découvert quelques là-bas, des trucs pas très intéressants, mais euh, ça va. Donc j'ai rapporté aussi quelques richesses, des cannes à sucre, des boules de neige et, euh, et d'autres trucs que j'ai laissé euh, précieusement dans, euh, dans mon coffre et aujourd'hui je vous propose de construire tout simplement une grande maison sur la montagne donc je vois les de feu de camp je te déteste donc ma maison elle sera à peu près comme celle-ci mais au mieux donc déjà ce que je vais faire c'est euh, aller me prendre de la nourriture parce que là ça devient plus supportable donc déjà je vais aller poser ces blocs euh, qui me sont euh, inutiles ah oui j'ai aussi rapporté cette richesse là le bois de sapin qui va franchement m'être très utile euh, en je sais pas quel truc non. En vrai, ce qui serait une bonne idée, c'est de construire une maison dans la grotte. Mmh, je trouve que ça serait une bonne idée. Non, je préfère me construire une maison sur la montagne parce que ça fait plus euh, chaleureux quand je voudrais accueillir des personnes. Alors, euh, c'est parti. Tiens, euh, non, la neige ne repousse pas. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce que je n'aime pas quand la neige repousse. Ce soit il est possible de là, là. totalement. Ouah, wow, les gars, il y a de l'argile là. Waouh! Ah, oui, quand même. Par contre, là, c'est sûr, on manquera plus de gravier hein. après tout ce qu'on a récupéré. Euh... Le gravier c'est une ressource qui ne manque plus, surtout du silex, hein. le silex là on en a des réserves incroyables. Et voilà, problème réglé, beau. Bon. Hein, ça euh, ok donc euh, franchement c'est une très belle moison que je construis donc euh, je vais essayer de m'inspirer de quelques designs. Donc euh, si vous voulez euh, donc euh, je vais... Euh, S'il y, y a quelques personnes euh, euh, qui ont des idées pour cette survie parce que là je, on commence un peu à s'ennuyer, je parle plus beaucoup dans les épisodes surtout quand je build je préfère être silencieux. Donc si, donnez moi des idées de sujets à débattre. Donc euh, des sujets un petit peu normaux. Euh, pas des sujets très sensibles euh, parce que je n'aime pas parler de ces de ce genre de sujets ça ne me plaît pas et en plus euh, ça ça a des risques sur ma chaîne donc euh, pa parlons de sujets normaux euh, comme les mises à jour Minecraft euh, des youtubers Minecraft pas de drama aussi hein euh, pas trop <rire> du moins donc euh, je vous souhaite une très bonne nuit et à la prochaine